ça tire j'espère que vous avez la forme Attendez, voilà, je crois qu'il allait passer peut-être fatigué lui, hein? Il tirait la langue et tout <rire> le pauvre. Euh, Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'une moto euh, que J'ai regardé l'actualité, ils sont passés en phase 3 Ça veut dire phase terminale hein, de, de conception de, du proto euh, C'est même plus un prototype, je dirais Il va être commercialisé tel quel C'est la nouvelle Triumph TE1 euh, de électrique euh, si je me trompe pas, ce qui est tellement de, de, de noms de nos jours, hein. donc euh, c'est pas que je m'intéresse plus que ça à l'électrique. Hein, je ne suis, suis pas du tout un aficionado de, de l'électrique, euh, ni tous ces conneries de, de bobos gauchistes là, tendances hippies. Mais je salue l'avancée voilà, technologique et je salue le design hein, qui est vraiment qui est top. Hein, je veux dire, qui ressemble beaucoup à la, à la Triumph Speed Triple 1200 RS. Euh, qui est qui, qui, qui un, un design qui me plaît beaucoup voilà. un, certains qui n'aiment pas trop les phares à l'avant, ils disent que c'est un peu trop gros moi j'adore, hein. justement ils ne sont pas trop gros, ils sont bien incorporés euh. voilà, moi, ce que je, franchement un design comme ça, si à chaque fois il pourrait sortir une moto comme ça avec un design comme ça, je serais plus heureux qu'on <rire> euh, vous voyez les gueules des motos, et vous voyez les avants euh, comme la nouvelle euh, Dugati qui va sortir la 890 et la, et la 1290 même la Suzuki, qui c'est vrai qu'il n'a pas plus euh, top d'avant, euh, je parle de la, de la Mille. Donc s'ils pouvait sortir toujours des designs comme ça, euh, franchement, ça serait top. En plus, vous avez vu avec la, la, la prise qui est sous le non, pas que sous le réservoir, je veux dire qu'il y a une espèce de trappe qui se lève au niveau du réservoir pour pouvoir brancher. Ça, c'est vraiment excellent, ça fait très futuriste. Euh, avec que du matériel noble dessus je crois que les suspensions avant-arrière, c'est du all-in, s'il du Brembo, enfin chez Triomphe, on en est habitué à 8 mètres que des trucs vraiment de haute qualité ce qui est étonnant par contre c'est que la transmission comme certains m'ont l'ont fait m'ont l'ont précisé en commentaire de nos abonnés euh, c'est une transmission par croix alors là par contre euh, moi j'ai peut-être une petite idée vis-à-vis -vis de ça, je pense que c'est par rapport au bruit euh, le bruit euh, il... comme c'est de l'électrique, si vous mettez une chaîne on va entendre énormément la transmission par chaîne ça va faire, ça va faire beaucoup de bruit parce que comme le moteur est complètement silencieux, donc ils ont préféré opter pour une courroie euh, comme font les, les, BMW, euh, les BMW, les Harley Davidson, je veux dire, euh, ils font une transmission par courroie. Euh, ça par contre c'est un peu bizarre, j'ai pas trop bien compris le système, ils auraient pu faire une transmission par cardan comme fait BMW, ça aurait été nettement mieux. Euh, parce que là vous allez me dire, oui mais par cardan il y a une petite perte de puissance, oui mais à courroie c'est pareil. Donc, euh, et puis la courroie a tendance à, à, à s'user beaucoup plus avec les chaleurs, la pluie, tout ça, euh, c'est de la gomme, hein. c'est du plastique, et donc euh, ça va s'user beaucoup plus, et puis vous avez aussi une petite perte hein, par rapport à la chaîne, le top c'est la chaîne, mais euh, donc si vous, voulez, si vous voulez vraiment pas de bruit, autant mettre une transmission par cardan, euh, après tout, sur les sur les, GS, les GS, ils mettent des transmissions par cardan, et même si vous avez une petite perte légère, euh, c'est au niveau de l'accélération, une toute petite perte, mais pour moi le moteur, il est très très très puissant ça compense donc là c'est pareil j'ai pas trop bien compris le délire bon après bon c'est un, un détail hein. après au niveau de l'autonomie la, de ils n'ont pas précisé mais bon vu l'engin euh, je pense qu'il faudra plancher sur un 150 200 km max grand max ce sont les batteries de nos jours euh, peuvent pas aller plus hein. et encore si je dis 200 c'est vraiment élevé hein, déjà donc voilà, après euh, le problème avec les batteries, c'est que euh, actuellement hein, les nouvelles batteries, nouvelles technologies des Ion 2, euh, fabriquées par Samsung, je crois, euh, on peut pas aller au-delà de 5 à 6 ans. Après, ça perd de la, de, la, de, la, de, de la charge. Je veux dire, on peut continuer, mais je ne sont plus à 100%. Au bout de 6 ans, je crois qu'elle tombe à 65%. Et après, chaque année, ça, ça décroît de 2, 3%. Jusqu'à arriver que après, ça ne vaut plus rien. Donc voilà, c'est ça le gros problème, c'est qu'il faut déjà une, une charge lente, hein, au moins 8 heures de charge. Euh, en rapide, vous pouvez être à 1 à 2 heures, mais bon, c'est toujours très élevé. En Suisse, les batteries valent la peau du cul, hein, je crois que c'est entre 7 et 8. Attends, je vais tourner, je vais, attention, je vais pas trop parler en parler. Vous voyez là, là, le truc de gravier à côté du, du, du rond-point Ça, vous prenez à fond vos, vos, vos virages en, on, en branchant bien avec la plaque là, vous, vous partez direct là. Là, euh, assistance électronique au pas de la moto, vous partez direct. Pour ça, il faut toujours faire très attention, dans les, surtout dans les ronds-points. Bon, mis à part... Euh, ce que j'ai dit à par là, je me suis je, je coupé moi-même la parole, je sais plus où suis tout <rire> euh, suis. Ouais, on était au niveau de... comment s'appelle des batteries, ça vaut, ça vaut la peau des fesses, ça vaut entre 7 000 et 8000 euros la batterie. Euh, je sais parce que sur KTM, quand vous achetez une batterie sur une, sur une enduro électrique, c'était entre 7 et 8 000 euros la batterie. Donc vous vous rendez compte, ça ça va être une moto qui va être vendue euh, électrique, grosse comme ça, au moins 20, 20 ou 25 000 euros. Ça vous pouvez pas en dessous, ça m'étonnerait. Triomphe en fait, est une marque qui est très chère. Euh, C'est pas une, une marque que j'affectionne plus que ça. Moi je suis, sur... suis pro-japonais à mort. Mais malgré tout, voilà je, je, je, je les connais donc ça va être entre 20 et 25 000 pour une électrique. Euh, si à chaque fois il faut mettre entre 7 et 8000 euros euh, tous, les, tous les 5 à 6 ans pour changer la batterie, euh, vous rendez compte c'est le prix c'est le prix de mon roster, moi, je je dire littéralement la batterie vaut le prix de mon roster. Mon roster vaut après dans les 8000 3 8400 sans option. à nu il vaut 803, vous vous rendez compte, euh, vous, vous, carrément vous avez une moto comme la mienne, rien que pour la batterie. C'est totalement abusé. Euh. Donc voilà. <coughs> Attendez, j'ai donné Je sais que c'est interdit, je sais, je sais c'est interdit, mais bon, écoutez, roule à 2 à l'heure. Et en plus je, je mets personne en revue euh, qu'est-ce que je veux dire euh, c'est ça bon, le gros problème moi qui me gêne beaucoup hein, c'est les batteries, l'autonomie euh, puis le bruit quoi. vous n'avez pas de bruit du tout euh vous n'avez pas de boîte de vitesse, c'est vraiment, vraiment linéaire, c'est comme si vous pilotiez un, un vélo. Oui, vous avez la carrosserie qui est très belle, vous avez les performances qui y sont. Parce que ça, sur, sur une électrique, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les performances sont vraiment exceptionnelles. C'est vraiment très, très puissant parce qu'il n'y a, a qu'un seul rapport, une seule transmission. Donc ça part au quart de tour, ça part comme une balle. J'étais monté avec un ami dans une BMW électrique, euh, une voiture donc. Et euh, ça part alors comme une borge. Je dirais la, la, la, la puissance, ça, ça part comme une balle. Mais il l'a vite revendu parce que justement, il était toujours obligé de la charger. On faisait très peu de kilomètres. Et la batterie, au bout de 5 ans, elle, elle perdait vraiment, vraiment beaucoup de charge. Donc voilà, il est sorti comme ça. Je encore. Il s'en était débarrassé pour ça. Euh, et puis à l'achat, c'est très très cher aussi. Donc voilà, c'est ça qui me gêne beaucoup. Moi, c'est des motos qui sont belles, ouais, mais vous n'avez pas de vitesse, vous n'avez pas de rapport, rien du tout, c'est super linéaire. O autre chose, si vous voulez la garer en pente, que ce soit de, de, en descente ou en montée, vous n'avez pas de rapport pour pouvoir mettre une vitesse. Donc il va falloir mettre, soit qu'ils mettent un frein à main électrique dessus, soit euh sur les voitures, ou alors, ouais, il va falloir euh, attacher une ficelle à votre frein avant pour éviter qu'elle descende. Vous voyez, c'est plein de petites contraintes maintenant comme ça, moi, j'aime pas tellement. Euh, surtout si vous prenez le bateau avec une moto électrique, vous avez plutôt intérêt de prévoir un truc pour pouvoir l'attacher, pour qu'elle descende. Euh, merci. Donc voilà, c est, c est, par rapport au prix, par rapport aux contraintes actuellement, peu de kilomètres à faire, une, une charge longue, des batteries qui tombent en panne rapidement, 5 ans, c'est que dalle hein, pour une moto il euh, faut arrêter les conneries, je sais qu'on est dans la société consommation on vous pousse à consommer à mort, il y a un à deux ans ils changent de moto mais moi une moto voilà, doit faire au moins 5 à 10 ans quoi. vous pouvez acheter une seconde moto en plus mais je veux dire, euh, si vous voulez changer mais je veux dire, mais moi une moto comme la mienne là, je vais l'amener au moins entre 6 ou 7 ans quoi, maximum enfin, je changerai. je peux glisser là, elle aura à peu près dans les 80 000 km et je peux... Alors, une moto comme ça et à je prends 250 000 km hein. je veux dire, euh, le moteur donc, c'est la fiabilité et qualité Honda. Ça fait on chier à couper l'herbe. J'ai toujours peur de crever à chaque fois. Mais voilà. Bon. Après, c'est mon point de vue. Comme je dis toujours, il y en a certains qui me critiquent et me disent Ouais, tu dis trop de mal sur certaines motos, certains modèles. Je donne un avis subjectif, mais que mon avis. Après, vous pouvez l'acheter, bien sûr, bien évidemment. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un bon ride, bonne continuation. Je crois qu'on est plus de 1530 abonnés. C'est toujours nickel. N'oubliez pas la seconde chaîne hein, de, me, de me soutenir et de vous abonner également à elle. C'est toujours top. Voilà. Allez, ciao ciao et bon ride.